Bien, chers frères et sœurs de l'aube, je viens vous dire ma joie de, de vous retrouver puisque le, le pape François m'a nommé évêque de Troyes euh, aujourd'hui et il me nomme euh, pendant que nous vivons ce dimanche de la joie donc c'est avec beaucoup de joie que je viens vous, vous rejoindre, joie qui est celle que que Dieu nous donne puisqu'il vient jusqu'à nous, c'est ce que nous vivons dans, dans l'attente du mystère de Noël et puis que nous allons célébrer à Noël. Donc je viens vraiment vous dire ma joie, joie de, de faire votre connaissance, joie d'être à votre service, au service du diocèse, de tous les membres du diocèse, de que tous les fidèles, les personnes consacrées, les religieux, les religieuses, les diacres, les prêtres, et avec euh, mes frères évêques, ceux qui, les évêques émérites qui sont dans le, dans le diocèse. Donc c'est avec beaucoup de joie, et puis euh, une reconnaissance, euh, d'une part pour le ministère de, de ceux qui m'ont précédé, et puis la mission que, que le père Jérôme euh, accomplit euh, pendant tous ces mois d'attente du, du, du nouvel évêque. Euh, c'est le dimanche de la joie, et puis en même temps nous sommes dans une année un peu particulière, parce que c'est l'année du, du, du synode où le, le pape François a invité... Euh, l'ensemble des chrétiens du monde entier, c'est assez extraordinaire, assez unique, à, à participer de manière concrète par euh, euh, leur réflexion, leur, euh, leur euh, regard, leur discernement, à, à, à participer au, au changement de la vie de l'Église, ce qui peut se profiler pour qu'on soit une Église qui soit vraiment une Église de l'écoute. Donc c'est pour moi un très beau signe de, de, de vous rejoindre dans cette période, pour qu'on puisse vivre ensemble l'écoute, l'écoute les uns des autres, l'écoute de ce que Dieu nous nous dicte et de discerner petit à petit ce, ce, qui, ce, ce que l'Esprit Saint nous invite à vivre donc euh, c'est un moment de joie et puis un moment d'enthousiasme pour partager avec vous la mission pour que euh, Jésus soit annoncé euh, dans, dans tout le département de l'Aube euh, et, et que euh, tous ceux qui l'entendent soient joyeux de, de rencontrer le Christ je vous retrouve très bientôt et donc dans la joie de, de vous rencontrer, de faire votre connaissance, je compte sur votre prière, et priez bien pour moi, et je vous porte dans le cœur, je vous porte dans la prière. À très bientôt.